Yo, c'est Tyros. j'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va parler d'une moto qui m'a un peu étonné, c'est la Triomphe Bajaj 200 ou 250. Alors, qu'est-ce que c'est C'est beaucoup de gens sont, restés un peu, sont tombés un peu de leur cul de leur chaise quand ils ont vu l'annonce, c'est la marque Triomphe, qui s'associe avec une marque indienne qui s'appelle Bajaj, B-A-J-A-J, pour faire des, des motos de basse cylindrée, donc entre 200 et 250 cm 3 euh, pour, le, pour, pour le monde entier. Au début, ils se sont mis pour le marché indien, ça a très bien marché, et maintenant ils veulent le faire dans le monde entier. Alors, mon point de vue sur cette news qui a pris un peu les gens de cours, qu'est-ce que j'en pense euh, Les indiens ont un historique assez euh, grand sur les motos, il hein. faut pas les prendre pour des demeurés ou des nuls qu'ils ont, c'est parce que Triumph n'ont pas fait le, le, ce partenariat comme ça sur un coup de tête, ils sont pas cons non plus, c'est qu'ils ont un grand historique au niveau de la marque Ryan Enfield, où c'était des motos qui certes n'étaient pas des foudres de guerre, et c'était pas dans la performance, c'était pas des motos de fiabilité non plus à, à tout été, mais qui faisaient quand même bien leur travail et qui euh, tenaient bien du moment qu'elles étaient bien entretenues assez régulièrement, mais ça va, de moto. Et après, d'un autre côté, il y a la marque Triumph, donc qu'on ne présentent plus. Donc, ils se sont associés avec, des, avec, euh, donc voilà, avec les Indiens, qui ont quand même un historique dans, dans, le, dans la moto. Et ils ont dit, se disent, pourquoi pas faire une moto qui va être euh, d'un coût réduit, parce qu'elle sera assemblée en Inde, euh, avec des pièces donc de Triumph. Un peu comme la mienne, où c'est des pièces de Honda, tout, tout fabriqué chez Honda, qui est assemblée en Thaïlande. C'est pour faire baisser à mort les coûts de production. Parce qu'ils sont dit, pour une moto de bas cylindrée de 200 à 250 cm3, tu vas pas te payer un prix de malade pour une petite cylindrée comme ça. Pour pas C'est une moto qui aura pour vocation euh, exclusivement et uniquement la la, la ville, a un tout petit peu la PMR de la ville. Euh, C'est très bas, 250 cm3. La motorisation. Euh, ils ne savent pas s'ils vont faire un monocylindre ou un bicylindre, pour moi, pour moi, je peux me tromper, pour moi ça va être un monocylindre, on quasiment sûr à 90%, sur cette cylindrée là c'est du mono. Alors le mono ça demande un peu plus d'entretien, un peu plus de vidange, vous, vous le savez, hein, je vous l'avais expliqué pour Royal Enfield, les Indiens sont très spécialisés sur le monocylindre, ils sont quasiment même exclusivement sur le monocylindre et un petit peu sur le bicylindre, mais c'est surtout le mono. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils s'orientent vers cette technologie-là parce qu'ils y connaissent bien et pour le montage et tout, pour eux c'est mieux. Donc euh, parce qu'ils va quand même être assemblé en un. Bon. Donc maintenant mon avis. C'est délicat, euh, moi j'aime pas tellement ces partenariats avec des pays, euh, je dis pas sous-développés, mais, euh, mais pas des pays de la sorte, c'est un, si... un peu comme la mienne. Hein. Moi quand j'ai entendu que ça a été fabriqué, assemblé en Thaïlande, j'ai pas sauté de jour, hein. je vous le dis honnêtement, je l'ai su après que je l'ai acheté en plus, hein. je l'ai pas su sur le moment, j'ai j'étais persuadé que c'était assemblé au Japon. Bon après, entre nous, elle a aucun défaut, Mamoto. Donc l'assemblage, est quand même plus ou moins bien fait, parce que j'ai eu aucun problème. Hein, ni problème de fiabilité, ni de casse. Elle a quoi Elle a 10 500 km. J'ai aucun problème à, à, lui, à, lui, à lui trouver. Elle a rien du tout. Aucune passe, aucune, aucune pièce qui s'est desserrée. Aucun problème de bois de vitesse ou autre. Bon, donc... Euh, oui. On va dire, hein, oui. Mais bon, après, c'est vrai que moi, à choisir, j'aurais préféré qu'elle soit assemblée à jour au Japon. Je veux dire, j'ai payé quand même 8 300 euros sans option. La moto, elle monte à maintenant que les options que j'ai montées à peu près dans les 9 500 voilà quoi, tu, tu, tu regardes Honda dans les yeux, tu dis, tu fais chier quoi, tu fais chier le monde quoi, je dis, parce que bon, oh, tu, tu payes déjà des prix chers comme ça, tu dis, bien, la moto que tu dis, assemblée en Thaïlande, voilà quoi, s'il te plaît. Par exemple, pour faire une idée, la prochaine moto que je vais prendre en plus de celle-là, ça va être la, la Ténéré 700 à l'édition, elle est, elle est fabriquée, fabriquée au Japon, assemblée en France. Là, tu te dis heureux, là, tu te dis, c'est bon, c'est la super qualité d'un côté comme de l'autre. Donc voilà. C'est des marques qui veulent tellement baisser les coûts de production et qui veulent tellement s'en mettre là les poches qu'ils ont tendance à s'associer à ces marques-là pour faire ben, baisser à mort. C'est ça que je regrette et que je... c'est une pratique. Attendez, je vais le doubler, je vais faire une petite pointe de vitesse, vous m'excuserez pour le vent. Voilà, c'est une boîte à 150. De temps en temps ça la décrasse un peu la moto. De toute façon il est 8h du matin, il n'y a personne sur la route. Et en plus c'est une route, il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation de part et d'autre. Donc euh... je vais le doubler, je suis un petit point après. Ouais. Euh, voilà donc moi ça me ça, ça me ça me désole c'est ce un peu comme des BMW ou même Volkswagen chez les voitures quand vous entendez que, le, que leur, euh, leur leur marque le point, leur marque euh, de comment dirais-je leur modèle je veux dire de, de moyenne de, de, de, de, de moyenne gamme je dirais moyenne gamme sont, en fait, sont fabriqués euh, autre que que, que que dans le pays d'origine par exemple Volkswagen je vais vous prendre un exemple moi j'ai un Tiguan Sport 150 chevaux Là, il est fabriqué au Japon, oh, en Allemagne. Pourquoi Parce que c'est le, le, le haut de gamme. Mais si vous prenez le Tiguan entrée de gamme, le Tiguan qui, qui, qui, est, comment on dirait, qui est vraiment de basse de cylindrée et tout ça, de 90 chevaux, lui, il est fabriqué au Maroc. Il est assemblé, je veux dire. Assemblé au Maroc. Et ça, ça me désole. Parce que justement, les Tiguan qui ont été assemblés au Maroc ont eu des gros problèmes de fiabilité. Contrairement à celui que j'ai moi. Ça fait dix ans que je l'ai, c'est un modèle de 2012, il a aucun problème, aucun. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que quand vous, le, le truc c'est ça, quand vous achetez des motos comme ça, ne vous basez pas sur la marque, c'est une triomphe, ça sera de la fiabilité, c'est une Honda, c'est sur la fiabilité. Non, non, les pièces sont assemblées, sont fabriquées dans le pays d'origine, mais ensuite l'assemblage se fait dans ces pays-là, et il suffit qu'ils le fassent mal, et du coup, vous aurez des problèmes de fiabilité que vous ayez une Honda, une Triomphe ou peu importe la marque. Ça, sachez-le. C'est un coup de poker. C'est soit tu vas bien tomber, soit tu vas mal tomber. Moi, je suis bien tombé, grâce à Dieu. Mais il y a eu des CB650R où ils ont eu des problèmes de fiabilité. Des problèmes de boîte, oui, Des problèmes de boîte, des problèmes d'étanchéité moteur et des problèmes d'étanchéité même au niveau de la fourche. Vous êtes obligé de faire des rappels d'usine. Et il y en a eu beaucoup. Pas qu'un ou deux. Donc voilà. Ce sont des marques mais là n'oubliez pas qu'il s'associe à des pays où c'est pas prestigieux justement et là c'est comme couper du vin avec du vinaigre même si vous prenez un très bon cru de vin un très bon bordeaux si vous le coupez avec du vinaigre ben, ça restera un, un vin qui sera moyen pas bon pas très bon donc voilà c'est pour ça euh, je ne conseille pas vraiment d'aller dans ce genre de modèle. Il vaut mieux économiser un peu plus il vaut mieux se prendre une moto qui est vraiment de qualité plutôt que de prendre une moto dans un machin comme ça. Parce que si vous tombez bien comme moi, ça va. La va très bien. Mais si vous tombez sur des modèles où il y a des problèmes de fiabilité, vous tout le temps emmerder, Tout le temps. Parce que l'assemblage, on a beau dire ce qu'on veut, mais entre, entre, un, entre un ouvrier japonais ou européen qui va faire bien son travail et un ouvrier dans ces pays-là ils ont tendance, c'est dans, dans leur mentalité c'est comme dans les pays arabes, c'est dans leur mentalité de travailler un peu à la tranquillose à, à la coulose, on dit et bien ils vont vous faire un assemblage qui va être de, de, de moins bonne qualité, c'est comme ça c'est dans leur tempérament, c'est pas qu'ils veulent faire de mauvais boulot c'est que c'est dans leur tempérament donc voilà ça, c'est un peu comme dans les, dans les travaux, on emploie beaucoup de Polonais de demain, ils ont tendance à bâcler, et à faire du travail médiocre. Et, et dans l'immobilier, je l'ai vu dans les constructions de bâtiments, ou même dans, la, dans les voitures et tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de fiabilité. Et beaucoup de, de problèmes qui se passent à cause de ça. Contrairement aux Français qui prennent beaucoup plus cher, mais la fiabilité et la qualité y est. Donc voilà. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais je préfère vous, vous orienter dans des bonnes directions qu'en vous, vous orienter vers des, des conneries, qu'ensuite vous dites putain merde, acheté une moto et maintenant je suis plein d'emmerdes. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un bon ride, passez une bonne journée, merci de, vous, de vos abonnements, de laisser un pouce bleu, et c'est toujours apprécié pour le référencement. Allez, ciao, ciao, et faites attention sur la route, Allez.